Salut. Ouais, ça fait un bail qu'il n'y avait pas eu de animation de ce style et du coup, ben je sais pas trop quoi faire comme introduction. Du coup, je vais juste vous dire salut. Pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai été pas mal actif sur YouTube en début d'année 2021 par rapport à l'année 2020 ou encore 2019 parce que eh bien, j'ai quitté le lycée en décembre et euh, ouais c'est vrai euh, c'est pas en juin comme en France parce que j'habite en Nouvelle-Calédonie et du coup le calendrier est un peu différent mais sinon j'en ai profité pour réaliser quelques vidéos avec un nouveau concept, un nouveau format que je vous invite d'ailleurs à regarder et aussi j'en ai profité pour changer de logiciel de montage et passer de Power Director à Sony Vegas. Et franchement, c'est nettement mieux. Cependant, bien, durant cette année 2021 et à l'heure où cette vidéo sortira, bien, je serai certainement rentré en prépa. Bon, c'est bon, t'as bon, fini l'eau. Alors, la prépa, c'est quoi, dans les grandes lignes Eh bien, c'est deux ans de ta vie où tu fais que bosser, où tu travailles, h 24, à la sueur de ton âme, pour au final, se préparer, comme son nom l'indique, à un concours pour les grandes écoles. Ouais, pour encore travailler. Mais à la différence des autres, c'est qu'on ne va peut-être pas souvent rigoler à cause du travail qu'il y aura, mais au moins, ça va me préparer mentalement et physiquement au monde. Et puis, en sachant que la prépa, c'est le plus dur à faire, je vois ça un petit peu comme un boss final à combattre avant d'atteindre la liberté. Surtout que certains m'aident beaucoup en me disant « Ouais, tu verras, la prépa c'est méga dur, c'est horde. par rapport à ton lycée, là tu vas pleurer des larmes de sang. » Ce à quoi je leur réponds euh, « rien » parce que déjà, qu'est-ce que tu répondras à ça Et puis en vrai, Osef quoi, autant que j'y aille et puis qui ne tente à rien n'a rien, comme on dit, et même si je me noie dans ma prépa, que j'enchaîne les échecs, ou que je rate carrément mon année de prépa, et eh bien je continuerai d'avancer car... il n'y a pas de marche arrière dans la vie. Ah yes J'ai enfin réussi à poster cette vidéo. Normalement elle aurait dû sortir en mars ou en février, mais comme vous pouvez le voir, on est en juin. Entre temps je suis rentré en prépa bien évidemment et que ma rentrée c'est en février et j'ai pas eu trop le temps de finaliser cette vidéo du coup je suis plutôt fier de moi d'avoir pu la réussir et vous la poster finalement. Alors en ce qui concerne le à suivre eh bien je compte vous faire une vidéo à la fin de ma prépa c'est à dire dans deux ans. Donc c'est un petit peu long, mais j'aimerais faire ça pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe la prépa. Comment j'ai fait et comment j'ai survécu Ça peut aider peut-être des nouveaux qui rentreront en prépa ou alors euh, intéresser d'autres. Avec les 4 mois de prépa que j'ai déjà fait, je peux vous dire qu'en effet c'est assez chaud, mais ça ne reste pas insurmontable et ça c'est plutôt cool. Enfin, avec la prépa, j'ai plus forcément énormément de temps pour... Euh, faire de l'animation mais cependant si j'ai de la motivation ou de l'inspiration et eh bien vous pouvez être sûr de voir par ci par là des vidéos postées ce sera du format très très court et euh, surtout pendant les grandes vacances je compte bien vous poster une nouvelle animation de ce style avec sûrement un meilleur micro et peut-être une tablette graphique en tout cas je sais pas trop mais on verra Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et salut